Être député en France en 2017, c'est dans 75% des cas être un homme. Alors pour moi, me présenter et être élu député, député E.E., c'est ramener un peu de parité au sein de l'Assemblée nationale pour que cet hémicycle soit plus représentatif de notre société réelle. C'est aussi réintroduire de la pluralité en politique. Une pluralité, une diversité qui sont encore amoindries par le cumul des fonctions et des mandats un cumul qui favorise la concentration des pouvoirs mais aussi des ressources publiques dans les mains de quelques-uns. Il faut savoir par exemple qu'un tiers de nos députés actuellement cumulent trois ou quatre mandats de manière simultanée. Il est donc en effet indispensable d'interdire le cumul d'un mandat de parlementaire et d'un mandat d'un exécutif local. Pour ma part, je me suis engagée et je m'engage, si je suis élue députée demain, eh bien à démissionner de ma fonction de maire d'arrondissement. De même, quand un groupe de députés citoyens émergera demain des rangs de notre Parlement, il sera de notre ressort d'être les fers de lance d'un renouveau des pratiques politiques et d'introduire des propositions en matière de renouvellement des modes de scrutin, en introduisant notamment une part de proportionnel, et puis également en proposant d'autres modes de financement de la vie politique. Être député en France, c'est aussi aujourd'hui être protégé par un principe qu'on appelle le principe d'inviolabilité. Par ce principe, le président de la République, mais aussi les ministres et les parlementaires ne peuvent pas être poursuivis en justice pendant l'exercice de leur mandat. Je suis signataire de la charte anticorps et en tant que député, j'agirai pour mettre fin à ce principe.